Salut, moi c'est JM, ou Jean-Marc. Je suis chanteur depuis plus de 20 ans, bientôt 30 même. Et j'ai fait partie de nombreux groupes de rock et de métal. On peut citer Des Magyriens, C'est Arcus, Zombie, ne croyait pas n'importe quoi. Rorcha, s'ouvre comme une voie Vivre libre sans contrainte Sans attache Je préfère Arkham Ou plus récemment Calyseum. Ma dérive se baisse Sur ma chair épaisse A vous Sur cette chaîne, vous pourrez découvrir des playlists de concerts, d'albums ou les clips de tous ces groupes, mais aussi des reprises ou des compos inédites que j'ai produites en solo. Bonne balade et bonne écoute